Bonjour, je voulais faire ce témoignage pour le coaching de Tony. J'ai commencé ce coaching de trois mois début mai 2019. Nous sommes le 20 juillet et je voudrais en fait vous dire ô combien ce coaching m'a apporté au niveau de la confiance euh, je suis une ex chef d'entreprise et mon compagnon est décédé il y a quelques années et j'avais perdu toute la confiance, je me dévalorisais, j'étais pas très bien dans mes baskets. Et avec le coaching de Tony, j'ai pu retrouver vigueur, tonicité, énergie et je suis vraiment euh, très très contente de ce coaching qui m'a apporté beaucoup parce que euh, Tony est toujours euh, disponible à l'écoute si j'ai une question importante à lui poser dans l'heure dans ou dans la matinée qui suit, euh, j'ai ma réponse euh, j'ai pu aborder des thèmes comme le, le coaching sportif puisqu'en fait il m'a redirigé vers la salle de sport la plus proche de chez moi où j'ai pu avec un, le, le, le coaching sportif de la salle de sport et établir un, un programme pour, pour que je puisse reprendre le sport parce que j'étais une ancienne sportive et que j'avais abandonné un petit peu le sport, j'ai retrouvé une meilleure alimentation et je vous souhaite de passer à un coaching avec Tony, vous allez retrouver toute la confiance que vous avez en vous et vous allez pouvoir vivre des instants merveilleux comme je les vis aujourd'hui. A bientôt